Allez les potes et prends sa lumière! Et bonjour à tous! Alex du Québec! <rire> en direct de Borderlands! <rire> en direct de Borderlands! <rire> en direct de Borderlands salut Je sais pas font, euh, les pas amis, c'est elle qu'en compagnie de chers et magnifique Gecko, oui, Ma petite salope d'amour au c'est GECKO c'est moi Eh <rire> <Et> oui <rire> ah, Pour et ceux qui n'ont pas, pas, pas vu l'introduction de euh, la chaîne, euh, ouais, allez-y hein, Présentation, ouais, il faudra peut-être qu'on la change un jour parce que Ah euh... non Ah non non non non, enfin, non, non, non la garde, mais on la garde collecteur. mais on en fait une plus sérieuse quand on aura plus d'abos etc Enfin bref, nous ici voici pour une vidéo de Borderlands. Borderlands. Et putain, j'ai un super scoop, c'est que c'est la suite du dernier épisode Ah bonjour C'est quoi ces gros c'est gros cafard C'est des faux chars, mec Tire dessus Mais Mets ouais. quelque chose, sois joli Si tu veux, alors... toi bah oui, mais écoute, y'en a... Oh putain c est... C est -fou ce <rire> <bouquin> <rire> dit. Mais Je pense que c'était inspiré, là, rien Putain, 616 XP... Ah D'accord, pourquoi on a pas de véhicule mais... mais ça fait des bruits de chat. C'est... C'est <rire> vertu... vertuirement, hein. Crève, saloperie ouais, Je vais aller chercher un véhicule et je vais prendre les quêtes, parce qu'on est... <rire> on est parti comme des gros tarnes, mais. d'habitude, hein! Moi, faut ouais, euh... je trouve vraiment une nouvelle arme, bon, celle-là! Euh... Tu sais que là, mon gars, on a une, deux, trois, quatre, cinq quêtes en plus! En trois, oh. quatre, cinq! Tu nous fais masquer! Et... 50 fauchards tués! <rire> D'accord, mais on a pas grand. Ouais, si, c'est facile, je pense! Bon, on va voir, on va voir! Bon, à faire celle-là, on va les faire. Euh... On va regarder, non? Ouais, ouais, prends prend la plus proche et. On, on y gratte C'est normal, bien. on peut se faire. Ouais, de toute façon, c'est tout difficulté normale donc. Ah, attends, j'ai une quête à rendre juste là, je pense! Ouais! Je pense que c'est la quête principale d'ailleurs même. Et t'as euh... bloqué le véhicule. je pense. Oui mais c'est pas grave ça, c'est un détail. Un... Salut gros. Ça va, allez. bonne ta vie là, suis. Eh, Il faut tuer un Madmel. D'accord, on va faire ça. Oh il y a un putain de, de coffre arme au-dessus. Tu sur la route. Mec. Level 18 On va faire la plus petite. On va faire la plus petite très Echo. vite. Écho. il oui, oui, oui, oui. Y a un style? putain de coffre, deux coffres armes juste au-dessus. Si, là. Attends. Pas comment qu les attend. attend Mais si, Je sais. Pas du tout, hein, sûrement, mais... <rire> je sais pas du tout, sûrement. <rire> oui, non, mais... J'improvis. D'accord, vers ça. Allez, hop, on va ça là-dessus. Et voilà. Putain, je suis sur sa passe ah Qu'est-ce que tu avec ton gros lard Allez, voilà easy. Ah Bon, Pierre, tu m'échangerais une arme si tu easy. trouves un, un bon fusil d'assaut. Ah, putain, il y a plein de petits guns. non hein Faut que tu viennes voir. Ah, euh... En vrai, faut que t'es tu... ah, là. Salut. Bonjour. Alors, oh putain, ils sont plus pas au mal. Hein. Prends-les et déposez-moi au sol, hein, parce que moi, si je dois commencer ouais, à faire des... Euh... Mal. Puis je vais regarder si la. a Ça pas. La Dove paysan Une arme de paysan, mon gars <rire> <rire> Il y en a, a qu'un seul, de coffre. Hein. Par la paysan Je vois pas, t'en as vu deux. <rire> Sûrement la drogue. Ouais, je pense. C'est mmh. mal. C'est en fait. mmh. là, il y a rien de au-dessus Non, je pas. Alors, viens. Mmh. Alphonse. Et Jean-Pierre. Alphonse, viens. Non, celui-là est bien ou il est pas bien. Ouais, si on peut le jeter. <rire> celui-là est bien ou il est pas bien, on peut le jeter. Canard. Bon, ça fait bien. <rire> ah oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que nous avons <rire> Salvage mesher et ouais, c'est deux petits, deux petits flingues. Quoi. Ouais, ils sont plutôt sympathiques. Hein. Sauf qu'il y en a un qui est considéré comme un. Ok, il y en a un qui est considéré comme un bazooka. Classification pour les boucliers. Quoi Oui il et... y en a un qui est considéré comme bazooka. Sérieux Ah non, pas bazooka. En fait, je sais même pas c'est quoi. Attends. Ah putain. Lance grenade ou je sais pas. <rire> Lance croquette, allez bah, mais... viens. Lance croquette Allez <rire> monte Mec Quoi Un revolver ça Ah c'est tu fais mal à Y'a tir Ouais c'est plutôt pas mal hein Allez, let's go Plutôt ah, fermer les valves ça, ça, Putain peut... un, Comme ça y'aura pas de Half-Life 3, donc fermer les valves Oh mais ta gueule <rire> oh, putain mais c'est nul, mettez-toi oui, Oh le deux roues Ah oh, non non là c'est plutôt un quatre roues dans le mur là <rire> C'est nul Ah oh, putain On ça a Mais il a pas de mur, là Qu'est-ce que tu fais Bouge Qu'est-ce que ça Bouge Bouge, putain <rire> J'ai vu une hache passer à côté de ma gueule <rire> Bordel de cul, mais il fait quoi <rire> Je pense dans le mur Le gars, je sais pas où il a appris à conduire, mais c'est pas moi. Oh, hop putain, là, on passe au-dessus <rire> Bon, allez, encore tout gros. Voilà Là, c'est un mur Ouais Là, c'est un putain, de mur, ouais. C'est un mur de type mur... Oh putain euh, voilà. Heureusement qu'il une petite barrière, et il y a un patrouilleur juste derrière nous, on est mal barre mec. Débrouille-toi... Débrouille tu me saoules, cette histoire Ouais, ben faut ouais, aller ouais. par là, là. Descends. Y'a rien à dire, moi Je sais <rire> <rire> je vais Regarde Tu pas jouer avec moi, chers amis. Toi, gros connard... Allez, on se casse. On pénètre dans l'enceinte, allez D'accord, je fais zéro dégâts. Moi aussi Je fais 0-0 dégâts, hein. voilà Est-ce qu'elle touche pour taper au okay. cac Je réclame un cassos Ouais, ta sœur Il y a un syndic sa mère Ouais, oh, d'accord, il y en a un deuxième Bonjour Ça va gros Bon, je me casse oh, Une caisse d'armes, je vais voir ce que c'est, je te laisse Mais c'est pas <rire> Je vais crever Oui, bah oui, là, j'ai deux sa Brutalocus Est-ce pique, est-ce Très bien Oh, mode de classe Oh il, a un oh, il est en bleu! D'accord, oh, il est gentil! me sens un peu seul! T'inquiète pas, il lançait des greux! mon gars, c'est timing! La technique! T'as de <rire> timing? C'est master! Allez on se casse! Oh putain, mais mec, j'ai même pas le temps de me lever! C'est bon, ah, je, ouais. peux, je vais pouvoir tuer le. Ah non, il est mort! Fuck! <rire> <Okay>. J'ai une <rire> peur d'image! J'ai une ami, tu tiens le dire Putain ça c'est ta sœur... NON Je vais mourir Ouais oh, ça passe Wouhou sur le se recul. casse, cours, cours, cours Mec, il y a tout Putain moi aussi, mais attends, il a pas moyen là C'est quoi cette... C'est quoi cette spike de dégâts Il ah, y a un buzzer là Ah ouais, c'est très bien Car en plus ils font plaisir sur mon cadavre quoi Allez, hop, c'est bon J'ai vécu Ouais, j'ai... Je... Putain, je vais mourir. le Je vais d'être téléporté au siège conducteur... Ouais, je... Putain, je meurs. Tu vas prendre la vie, connard! On s'appuie! On s'appuie! Mais bon, j'arrive! Non, je meurs. Non, never! never. Allez, plus de gamin! Oh, putain, à une demi-seconde! À une demi milliseconde bon. seconde Attends, je vais essayer ah de taper Non, non j'ai pas. Oui, téléporte-toi sur le véhicule, au <rire> fait! Ouais. C'est <rire> truc cheaté. Ça aide! Ça, ça, ça, aide, ça aide parce que putain, ma main! Pourquoi tu te fais coucher Ouais Tu regardes la vidéo Ah merde, c'est sérieux, je me suis fait rouler dessus Ouais <rire> chier Ah, oh, c'était bon Faire apparaître sur siège Ouais, vite hein Ah, bonjour Putain, j'arrive plus hein C'était peu... bon, je l'ai eu Le père d'avant était mieux Je pense que je l'ai vu Qu Qu'est-ce que je fous moi Mais je sais pas Bon, allez, viens, on se barre de là ah, mais c'est pas par là qu'il faut aller Faut rentrer ici à l'intérieur, ouais. C'est ce que. Bon, alors toi, connard. Secret. Bon, on a eu les brutos. Déjà ça. Il y a de la vie, des mini... Voilà, elle est fermée la valve. Ouh, des, des armes T'as des petits flingues tout le temps. C'est génial hein. Ouais, c'est ça, c'est. Je je pense que j'ai looté un SMG là. Donc euh, on va. Ok, voilà, la valve est où ici Mec. Ouais. C'est être sur la valve ici ou moi pas comprendre Tu vas pas comprendre, je pense. Eh, c'est R-Main, c'est R-Main. C'est R-Main. C'est C'est En fait, non, je ouais. pense qu'on est pas du tout au bon endroit. Non, on, est fait de côté. Oh, non, non, on a fait des deux côtés. Non, non, on ce sera fait du PEC. Sans... Ouais, ah, exactement. C'est bon, j'ai récupéré des munitions de lance roquettes Tout est prévu. Voilà. Je vais reprendre le véhicule comme ça, on RTP au cas où. Exactement. <rire> bon de crevard. Hein. Je te vois, fils de chien Je vais mourir. Putain de salaud. Oh, GG. Ok, oh, allez, on bouge. Je -table. Non, on Non c'est pas où tu montes ici. Et ouais, se... à gauche. Juste au-dessus à gauche. Ouais, c'est ça. Allons-y. Allons-y, flanchement. Ok, voyons voir. On sent ça à l'air assez calme. On a pris le pétrole. Tout droit une balle. Ouais Aïe, le chat Où ça Salut, toi, toi, toi salut, où Aïe, Aïe, Aïe ah <rire> Putain, <rire> ça explose, ça ce... Putain, le chat Voilà, ouais, c'est bon. Hein Putain, mais sale bête À mourir Fuyons. Fuyons, loin. Putain de chat, la con il y en a un hein, mine de rien qui pop derrière. Hein. C'est vrai. Taillons-nous. Putain de saloperie de chat. Ah, le chat, de chat. chat Mais ils font des, ils font des miaou. <rire> miaou. Ils sont pas là. j'avoue, ouais, hein, mais bon. Tu vois, ils font des miaou. <coughs> <Mais>. <coughs> Oups, désolé. Mais tes souhaits, très cher. Mais merci. Casse-toi. crason le chaton. <rire> Ah non, j'ai ouf. Ouhou. Tu la vois la balle ah, tu en face Ouais. Écrase-les de... oh, C'est en cours. Oh, ils étaient en train de manger du sprite oh, oui Oh, c'est bien ça On l'a dessus On a plus de vie Ouais ça va. Un Bowser On lui tue Oh merde, ça passe Attends. pas Ça passe pas ça <rire> Il y a deux Bowser. Attends, je suis mort. Back. Me too Bon. C'est dingue, comment ils peuvent manger des roquettes et pas avoir mal. Hein. Oh, c'est souffle souffle Toi aussi, bon souffle Ah mais non, tu restes là. Non, non Second souffle. Bon souffle et level up Et full line Oh, j'ai... Oh Je pense que c'est une quête ça aussi. J'ai ramassé le squag, oui. Ah, pareil. C'est bien ça. Ok, deuxième val fermé. Attends, je ramasse les mini. Attends, je... tu veux, je regarde quelle quête on a en même temps. Mais... Ah oui, mais on a plus de véhicules. Non La marche ah, euh, la marche. Bon, je vais en profiter pour Tu passer vois le dernier euh, bâtiment là-bas en face Non, je suis en train de me faire pas. mon level up. Mmh. Mais vais tout seul Le level up Mais. Je vais tout Mec. seul Mec, Mec. Ah, J'ai peur de rien, Quoi Et des roquettes auto-guidées sur mes tourelles. Oh j'ai Sympathique. Sympathique. Sympathique. Pourquoi on s'est pas allé de l'autre côté Parce que t'es nul, wesh mais ta gueule, hein. ta gueule, ta gueule, ta gueule, putain... Ah, oh, il y a un truc là. Quoi, ma gueule Baril de revolver. <rire> Elle a quoi, ma gueule <rire> Elle est toute dure, ta gueule. Ah, <rire> oh, ta gueule. <rire> non, mais la gueule a été conquise. Hein. La gueule, Qui Qui un revolver. Objectif <rire> atteint. Alors, chacun a ouvert un coffre. Ah ce que c'est ça? Non, ah, ça! C'est pas ça, putain! Mais là, la balle! Euh... Oui, bah oui, bah vas-y! On faire un truc de plateforme! Ah bon? On va passer par au-dessus, il semblerait! Ouais, mais quand, quand t'es Oui, oui. Ce que j'ai tenté de faire, mais je tombais! Du que je vais retester! Ouais. Eh ouais, je suis en pire. Pourquoi par contre, c'est la nuit? C'est embêtant, je crois plus rien! Attends de la journée! <rire> mais oui! Je pense pas que ce soit ça, mais ah, c'est tout ça en fait! C'est tout ça! Pas moi je sur des choses! Viseur d'un revolver! Parce que c'est notre quête, ça, c'est bien. Je suis dedans. Ah, le GG. Maintenant, t'as plus qu'à sortir. Ouais, des trucs exprès, donc ça va. C'est facilement faisable. Ok, donc en dessous, on a un truc de véhicule, il semblerait. Ouais, c'est parfait, ça. Attends, je vais regarder les quêtes qu'on a. Pour voir où est-ce qu'on en est. Alors. À pas Skaxilla. Hein, un sourin, à pas glacé. Squaxilla, c'était ça Oh, merde, mec. Il nous reste combien de temps de vidéo Euh... Deux, deux minutes. Ouais, on le fera dans la prochaine vidéo. Oui, on, la prochaine vidéo bien sûr. on va faire calon du revolver Retrouver. On va faire. Ouais, on va faire les deux. Les non, on va faire Non, Skagzilla, on n'aura pas le temps. Non, non, mais non, si, on aura le temps d'aller chercher les, euh... les, euh, comment dire, les objets qui nous permettront d'invoquer la grosse bestiale Ouais, et qui puis Il nous faudrait peut-être de, de l'armement aussi avant. Ouais, mais ça t'inquiète. Je, euh, je ça suis dans le. Non, non, il y a un objet de quête ici. Si. Je pense que c'est au dessus du bâtiment. Putain, je chiche, je te je sais même que t'as un problème avec les plateformes, mais tu de quand même de la coude. Non putain... non moi je tire sur des objets du décor. <rire> du décor. Je pense qu'il sert encore moins à rien putain, que de regarder. Que tu viens de m'aider. Non j'arrive. Je trouve pas... Je trouve pas il est où. On est dessus Mais regarde, t'as un monstre oui, vers là. Ouais je viens de voir. <coughs> Il doit être là-dessus. Rachin ah, qu'on va encore se taper la honte et euh... <rire> prendre trois heures pour trouver un truc bah... dans les yeux. On fait une petite, euh... on a qu'à faire un petit machin, une petite petit transition, une petite ellipse. Ellipse, c'est bon, peut-être tout de suite Tout de suite Bisous les amis, tout de suite Eh et chers amis oh ici c'est qu'avec un putain de canon revolver parce qu'on a oui. pris genre au moins au moins une minute avant de le trouver parce qu'on n'a ouais, trop ouais, peur non merci internet parce qu'on n'aurait jamais merci. trouvé <rire> en fait euh, regardez on a cherché par là dans les deux hangars comme des gros imbéciles, sauf qu'il était ici là. voilà hein, comme d'habitude on est des gros cons voilà non tu es un gros con <rire> bah toi t'es juste gros tout à coup. ouais ça va <rire> allez ramène tes miches ouais j'arrive mec qui fait 15 kg tout midi. Mais fait pas 15 kg tout mouillé Putain d'ailleurs j'ai pris du poids et ça Ouais ça va. Ouais, je te promets. <rire> ah, je veux dire ça... maintenant je suis, je suis revenu à un point convenable. Quoi. Tu fais 17 kg. J'en merde <rire> On va faire cette quête là et puis après on, va, on arrêtera là-dessus, on va faire cette quête. tranquille. Ah non non mais non va chercher d'abord le revolver. Non mais non. Mais non non mais, et non, part... mais une fois qu'on a placé la part, bah Oui c'est euh, vrai il faut tuer ce C'est pour ça. Donc au pire on va chercher le ouais. revolver, on fait une vidéo un oui. peu cours, et puis on enchaîne directement après. Bien sûr, ouais, exactement. C'est une très bonne idée. Ouais voilà. Mais quel sais. homme intelligent C'est incroyable, hein. comme quoi... Non, c'est juste toi quelconque. con, c'est ça. Ah, ça c'est pas faux, mais... Ah j'arrête, <rire> Oh, le trash-tool <rire> Mais c'est vrai, <rire> Ah, mais tu verrais sur Fab comment je te... Putain, mais je te ah, maudis, quoi. regardé Je te maudis à cet épisode. Mais... Quand le dernier épisode, je me dis ouais, je vais laisser à poil, je vais laisser à poil. Je sais pas si tu l'as regardé déjà. Oui, oui, oui. En bah, fait, putain, regarde, en fait, tu t t la... La je t'ai, la monde. Je t'ai juste donné, euh... non, non, c'est pas celui-là. j'ai juste laissé, euh... je suis plus de 30 000 PO, je pense, truc comme ça. Mmh. Faurant, ouais, ça va. En fait, je vais oh, laisser à poil. Il est poêle. bien. Est quoi je veux le pas regarder. Pistolet, le, pistolet, le est mec. Le. Est-ce que j'ai rendu les quêtes ou pas Oui. Le revolver, il a 152 dégâts, enfin 120. Pas mal. 148. Ah euh, bon, bah voilà, t'as un Parce meilleur je revolver. Super, euh, je suis super revolver donc c'est pour ça. Ah oui, aussi. Bon, je vais regarder s'ils ont pas des nouvelles armes. Oh putain. Oh, tu as sans la puissance. <rire> puissance. Dès que j'arrive sans la rage de vivre en oh, moi. C'est <rire> <rire> regardez pour moi <rire> s'il y a pas une bonne, <rire> bonne arme. Mon mec. dieu, ce mec est fou. <rire> D'accord, je regarde. C'est quoi que t'as besoin toi Fusil d'assaut si possible. Shotgun, -shot t'as pas besoin non. fusil d'assaut mais... ou SMG ça me plaît. Non il n'y a pas. Franchement il n'y a rien. Moi je vais acheter un on shotgun. on va se démerder avec ce qu'on a. Hein. Parce que j'ai envie d'acheter un shotgun. shotgun Son un lance roquettes Il a l'air sympathique donc on va remplacer ça. 33 x 8 et l'autre c'était quoi C'était 57 x 11. Ouais d'accord c'est quand même plus fort. Hein. Il me paraît bien celui-là. Je... Une botte de bière. Du coup, on vous laisse là-dessus les gars Ouais Gros bisous à tous, chers amis Les gars et les gars. On vous fait de gros bisous, on vous dit à la prochaine Et la prochaine, on va tuer défoncer Squaxzilla se faire défoncer, À mon avis, la de... Squagzilla Squagzilla Kevin du 19 Et encore une fois, n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on est sur Facebook, Twitter, rejoignez-nous Donc nous, on fait des bisous, voilà Ouais, à la prochaine Ciao, ciao